Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous fais notre récap du CES 2020. Vous déjà fait un résumé des jours presse du CES, vous pouvez retrouver la vidéo ici. Et là, aujourd'hui, je voulais faire vraiment une vidéo à chaud de mon ressenti sur le CES après avoir passé trois jours à arpenter toutes les rues du salon. Alors, l'édition 2019 du CES, elle m'avait pas mal déçu, je vous l'avais dit en vidéo. J'ai trouvé ça bien mieux cette année, surtout au niveau des grandes marques, mais aussi au niveau des startups. Donc, on a toujours le Park qui est une immense foire avec des centaines de startups de partout, mais c'est beaucoup plus raisonné cette année. On a vu beaucoup plus de projets intéressants, beaucoup moins de projets, surtout qui sont complètement inutiles et dont on sait pertinemment qu'ils ne vont pas tenir plus d'un an. Et aussi au niveau de la French Tech, on a moins de startups, du coup il y a plus de qualité en moyenne. On a pu voir deux trois projets startups intéressants. Le premier c'est LexiLife, c'est une lampe qui aide les dyslexiques avec leurs soucis de lecture. Donc on va pouvoir l'essayer dans pas longtemps, ça va être plutôt cool je pense si ça fonctionne. Et on a aussi l'émergence de ce sujet Green Tech. Donc on a vu deux startups françaises qui ont été primées, c'est Green System Automotive et Sun Sunleaves. Donc vous pouvez retrouver sur notre compte Twitter des descriptions vidéo et textuel de ces deux startups. up Le projet qui m'a le plus bluffé pendant le salon, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, c'est The Wall de Samsung. Ils ont encore plus montré les capacités de l'écran cette année. Il y avait un écran de quasiment 300 pouces sur le salon en 8K. Donc à l'œil, c'est complètement dingue. La technologie derrière est folle. En fait, c'est des petits panneaux micro-LED. Donc c'est une technologie qui est modulable. Donc vous pouvez mettre les panneaux comme vous le voulez et créer l'écran adapté à vos besoins. Petit hic, petit, tout petit hic. Le prix, c'est normal, c'est une techno émergente, c'est un peu plus d'un million d'euros. Donc, c'est beaucoup, un million d'euros. J'ai fait un petit calcul parce que j'ai envie de vous le tester. Là, j'ai posé 10 dollars au casino. Si je gagne 17 fois de suite sur le rouge, je peux me payer l'écran, vous faire un test. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas rater ce test. Assez important sur le Petit coup de cœur personnel, c'est un produit qui est bien moins cher, qui coûte 249 euros c'est le Roland LiveCast. Donc c'est un petit boîtier pour le streaming qui fait à la fois Stream Deck, donc vous pouvez changer les scènes, utiliser jusqu'à deux smartphones en même temps, ajouter des incrutations de texte, mais aussi directement la gestion du streaming en lui-même via votre smartphone. Donc vous pourrez faire un live Twitch, un live Facebook ou YouTube en deux secondes, un truc assez professionnel. Je trouve que c'est un produit assez intéressant pour les streamers en air parce que ça leur évite d'investir dans des cartes d'acquisition, dans des PC qui sont assez chers et je l'ai pu le prendre en main et c'est vraiment bluffant la facilité d'utilisation et le rendu qu'on a enfin. On a aussi une tendance qui se confirme cette année, on l'a vu émerger depuis plusieurs années, c'est que les voitures sont de plus en plus technologiques. Le vrai changement, c'est qu'on a l'habitude sur le CES de voir d'un côté les grands constructeurs comme BM, Mercedes ou Audi qui viennent présenter leurs innovations technologiques et d'autres boîtes un peu moins connues ou qui émergent comme Byton qui viennent présenter des concepts futuristes. La vraie nouveauté cette année, c'est qu'on a des boîtes de la tech comme Sony par exemple qui viennent présenter leurs concepts et on voit vraiment une convergence entre technologie et automobile, ça se confirme et c'est encore plus le cas cette année avec l'explosion des véhicules électriques et autonomes. Qui dit voiture dit mobilité, il y a plein de sujets mobilité cette année au CES. On a vu par exemple le pote de Segway cette année, mais surtout moi le projet qui a attiré mon attention, c'est le taxi volant euh, qui est co-créé par Hyundai et Uber. Les deux marques annoncent une mise en service potentielle en 2023 et les premiers vols tests dans la prochaine année. C'est assez fou de voir ça en vrai. Donc l'appareil, c'est quoi C'est un peu comme le Yang qu'on vous avait présenté. Donc c'est un appareil à décollage vertical, comme un hélicoptère. Et quand il est dans le ciel, il vole comme un avion. Il peut aller jusqu'à quasiment 300 km h à 100 km d'autonomie. Et en fait, ça pourrait devenir un mode de transport qui peut se démocratiser pour passer d'une ville à une autre ville. De voir ça de ses yeux, c'est assez fou j'ai vraiment hâte de les voir vraiment en vol. Je vous avais parlé il y a 2-3 ans de Yi qui est une société chinoise. Ils ont déjà fait des vols en Asie, ils ont déjà fait des vols aux USA et du coup ça se démocratise. Il y a même eu des annonces pour les JO Tokyo apparemment, des véhicules autonomes ou non volants seraient sur l'événement. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Et donc je conclue CES avec la technologie qui m'a le plus intéressé mais qui surtout m'a le plus fait flipper. C'est Néon. Alors Néon, c'est une nouvelle société qui a, qui a été créée par le, le président actuel du Star Labs de Samsung et ce sont des humains artificiels. Alors comment ça fonctionne Donc ce sont des grands écrans et à l'intérieur, il y a des avatars qui sont créés à partir de vraies personnes mais qui sont des animations en 3D en temps réel et c'est hyper bluffant. Si, on, si je ne le savais pas, j'aurais pu penser que c'était des vrais humains. Bien sûr, toute la présentation qui a été faite au CES est scriptée donc pour l'instant, il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière ça, mais la société travaille dessus. Mais en fait, ça fait assez peur parce que même si c'est une démo, on a l'impression que les personnages nous fixent, on a l'impression que c'est des vraies personnes. Et du coup, je me demande où est la frontière entre l'homme et la machine aujourd'hui. On avait l'habitude dans les gares, par exemple, d'avoir des robots qui allaient aider les passants pour les diriger, etc. Mais là, on a une vraie interface humaine et ça fait un petit malaise. c'est un peu le cas des autres personnes sur le stand. Bien sûr, maintenant, est-ce que c'est une société à la Magic Leap où il y a eu beaucoup de promesses et pas beaucoup de choses délivrées Ou est-ce que c'est un vrai projet qui va avancer dans le futur on va le suivre de très près parce que je trouve que la techno est bluffante et j'espère qu'on va arriver à mettre des garde-fous à ce genre de choses. Voilà, c'était un récap. C'est impossible de vous faire un récap des milliers de produits et des centaines de choses qu'on a pu voir sur les stands, mais je voulais voilà, vous donner un petit avis de ce que j'avais vu du CES. Voilà, Je vous remercie d'avoir regardé ce résumé du CES 2020 sur la chaîne YouTube de Presse Citron. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne connaissez pas, à interagir dans les commentaires si vous faites déjà partie de la communauté. Moi je donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo de test produit sur la chaîne de Presse Citron. Et ben voilà, c'était le CES 2020, à bientôt. Allez, je me casse, je rentre en France